La Pixie Army. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Xavier, Jadine, Witch et Laetitia. Je t'appelle mademoiselle D'Adrim ou ma marque c'est mademoiselle Daydream mais certains me connaissent aussi sous Alaska's Universe sur YouTube voilà. et Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un How to Disney Bound, mais un Disney Bound très particulier puisque vous avez choisi de faire Small World, défi mm -hmm. qui a quand même été assez compliqué à relever quand même. Hein mais cool. On s'est beaucoup donné là. <rire> ah bah vous allez pouvoir le voir, on a composé intégralement la tenue. Et d'ailleurs je vous mets les rejoues jusqu'ici parce que ça a été très long. On a commencé nos recherches pour la tenue Small World en janvier où on avait fait le premier tour de l'attraction juste après notre vidéo challenge personnage qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne si vous voulez aller voir ça. Bon, ceci est la Pixie du passé, euh, vous avez donc choisi de faire Pizza Small World, donc euh, nous la team on va faire Small World, on va étudier le dossier et on va trouver nos inspirations pour la vidéo. Et nos premières inspirations c'était la devanture et surtout la salle intérieure et on fourmillait déjà d'idées. Je un peu pas du aux autres, tu vois. Tu tu vois. Tu tu Non mais chez vous. tu Tu tu oui, à part, a pour Seulement voilà, quand j'ai reçu la robe, ça a été un peu la déconvenue, j'ai eu un coup de cœur sur la robe et en fait quand je l'ai reçue d'Aliexpress, ça ressemblait pas vraiment à ça et c'est là qu'on a su qu'on allait avoir du boulot avec Laetitia. Petite chaussette boble éponge, toujours, et la robe de la sainte Pixie. Ave. Donc on a dessiné tout un tas de petits dessins. Euh, inspiré de l'attraction, très géométrique pour mettre sur le bas de la robe. Il a donc fallu découper la robe et c'est Laetitia qui s'est occupée de prendre les mesures. Mais ça, c'était juste le tout tout début de nos galères en fait. On a découpé 150 pampilles à la main et on a ensuite Peint la robe avec du tissu spécial avec deux couleurs différentes et tout un tas de scotch, et c'était long, mais c'était long. On y a passé de 17h à 4h du matin non-stop, et au bout d'un moment, je dois vous dire la vérité, on pétait un petit peu un câble. Surtout que, bon, bah, c'est les galères de la Tata Pixie jusqu'au bout. Il nous est arrivé deux ou trois trucs pas très très cool quand même. Donc, l'idée c'était en fait de, devenir, enfin de mettre cette couleur-ci en rose pâle, et en fait, on met du blanc. Et comment vous dire que ça commence à peine à devenir rose, mais genre... Euh... Bon, en fait, il y a quand même plus de blanc que de rose dans le mélange là. Ouais, et la couleur a presque pas bougé. Enfin, c'est pas du tout rose pâle, quoi. Bah... On va s'y amuser. Pas aussi pâle que ce qu'on croyait. Et si on met de l'eau Non, ça va... <rire> non, non. <rire> Sinon, ça va encore plus traverser. Je suis désespérée. Deuxième prise, donc on change tout. On commence par le blanc et ensuite, on va mettre notre mixture rose pour essayer d'obtenir le bon rose. Reprenons donc depuis le bon, départ. Déjà, ça se trouve, là, ce qu'il y a là, c'est amplement suffisant. <rire> on est d'accord que pour l'instant. Eh, c'est beaucoup mieux, hein. Bah oui, c'est mais... moins pire. Vous voyez, les galères de la Tata c'est une habitude. Donc là, on a fait tout le bleu pour ensuite en enlever tout ce qui est scotch et euh, mettre le rose en dessous. Et en fait, il euh, bah, y a des taches partout parce que ça traverse. Donc, euh, je sais pas si vous voyez. Ouais. Du coup, voilà, il y a des taches bleues de l'autre côté de la robe. Autant vous dire qu'on n'a pas atteint. <rire> on n'a pas d'aller voir de l'autre côté. Pas dépassé, hein. Oh, c'est chaud. Il est 2h du matin la PC Army. et là on s'attaque du coup au deuxième côté de la jupe et regardez-moi ce massacre. Bon, on y est. Il est actuellement 4h du matin. 4h13. Ouais, 13, pardon. 11, non, 11. 4h11, vous voyez là, ça, on est fatigué, on n'en peut plus. C'est la fin de la, de la nuit. là, c'est le dernier moment. C'est ça. Une fois que la robe était terminée à 4h du matin, c'est Laetitia qui s'est occupée de finir en recoupant la robe afin qu'elle ait une coupe plus avantageuse pour moi et du coup que ça fasse des fronces beaucoup plus esthétiques et toujours dans l'esprit des poupées. Et du coup il y a également Laetitia, alias Mademoiselle Daydream, qui a composé des pochettes. Est-ce que tu peux nous les présenter puisque c'est le lancement de son shop et je suis juste trop contente. Voilà mes deux premiers articles que j'ai ah. la chance ça trop proposer. Avoir euh, Pixie qui les met avec sa tenue, ça va être très beau. Disons qu'on a bien, on enfin, que ça correspondait bien et puis ouais. bah, franchement c'est vraiment de petites merveilles. Ouais, elles sont pareilles des ouais. deux. Bien évidemment, je vous mettrai euh, en barre d'infos si vous voulez les acheter. Euh, y oui, bien, il y a trois tailles différentes, c'est ça que c'est Oui, il y a trois tailles différentes. Celles-ci, ce sont les plus grandes. Voilà. Donc, par oui. rapport à une main. Ouais. Et, euh, les, les plus petites, elles font environ euh, comme ça. C'est vraiment petite trousse. Euh... Ouais, Celles-ci, elles sont assez trousse grandes. Pour maquillage donc, donc, et la plus pochette qu'on peut. Ouais, ouais celle-ci tu peux sortir oui, avec ta... ça. Alors il y a un mug oui aussi qui va sortir avec euh, cette illustration là. Celui-là je te l'achète direct. <rire> mais, ah mais elle est trop belle, elle est trop belle. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs jours que je me dis bon laquelle des deux j'achète celui-là, j'hésite, je, je sais pas et au final les deux sont aussi belles vu que. Ça vaut quoi. Merci. Et nous du coup, euh, on vous montre tout ce tout ce travail de make-up, coiffure, tout ça. On y va. Let's Merci. go. Commencement du make-up dit toujours fond de teint Et on commence du coup avec mon nouveau fond de teint De chez Nars que j'aime beaucoup Beaucoup plus que celui que j'avais avant en tout cas On a mis une première base et ensuite on applique Un petit peu partout On met ensuite mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal changé les produits de ma routine make-up en ce moment, c'est pourquoi je vous les partage aujourd'hui. On l'utilise bien évidemment pour les cernes, mais également pour illuminer certaines zones de mon visage, notamment l'arête du nez et mon front et mon menton. C'est une technique de strobing que je ne connaissais pas. C'est vraiment l'inverse du contouring comme vous pouvez le voir ici, puisque à la place de foncer les zones pour pouvoir creuser, on illumine les plus belles zones. Et euh, j'avais vraiment l'impression de ressembler à une petite squo, une petite indienne avec ce look on étale bien le tout et ensuite on poudre avec de la poudre transparente. Et ensuite, par rapport à mes cernes, on a voulu tenter quelque chose de nouveau qui est le baking. C'est ce que vous pouvez voir juste ici, donc en fait Xavier met une bonne dose de poudre sous mes cernes. Attention, ne vous faites pas avoir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon assez exceptionnelle parce que ça assèche beaucoup mais si vous avez une soirée ou un événement vraiment spécial vous pouvez le faire. Ensuite on s'occupe de mes sourcils, là encore j'ai un petit peu changé de routine mais j'ai oublié de vous filmer les produits donc c'est un kit de chez Benefit. On commence par dessiner la pointe du sourcil puis on le brosse et enfin on fixe avec un petit fixateur. Après ça il est temps de s'occuper donc du maquillage des yeux. On commence par la couleur la plus foncée en coin externe qui est un joli bleu nuit. Et ensuite on change de palette pour prendre un bleu beaucoup plus vif afin de fondre les deux couleurs pour avoir un très très joli dégradé. Moi je suis totalement incapable de faire ça, je vous le dis la Pixie Army. On passe ensuite au violet de la même palette, qu'on floute avec les couleurs précédentes, et ça fait un magnifique dégradé. Et enfin, pour euh, le coin interne de mon œil, on utilise un mélange de deux couleurs de rose, afin d'apporter un petit peu d'éclat, et on termine par un point de lumière en rose très très pâle. Vu qu'on cherche à avoir un regard de poupée, on met euh, du crayon blanc dans la muqueuse, ça agrandit le regard, et ensuite on s'occupe du liner. Alors on a utilisé le liner Kat Von Z, qui n'est pas le liner que j'utilise, mais j'avoue que je suis bien convaincue. Et comme vous pouvez le voir avec ce close-up, Xavier commence par la pointe externe, et ensuite il va vers l'intérieur. Il a fait plusieurs allers-retours, et c'est normal, on voulait un trait vachement épais, et franchement, je ne m'étais jamais vu comme ça, mais j'adore. Ensuite, je me suis appliqué mon mascara en insistant bien sur les cils du bas euh, pour vraiment avoir cet effet poupé. Puis on passe à la partie dorée, donc on a utilisé deux techniques, mais euh, celle qui rendait le mieux au final c'était de mettre directement de la glue et de mettre ensuite des paillettes au pinceau euh, sur mon ras de cils inférieur. On réchauffe ensuite mon teint avec du blush. Xavier fait exprès de ne pas étirer la matière pour vraiment avoir ce côté poupé jusqu'au bout. Il sculpte légèrement mon visage mais pas trop non plus. Et ensuite, on passe à la partie qu'on aime tous, l'highlighter. Donc, il en a mis deux, euh, les deux étant de la marque Jeffrey Star. Le premier pour disposer des paillettes et un deuxième avec des reflets plus bleutés euh, pour vraiment ajouter une dimension supplémentaire qui rappelle d'ailleurs les couleurs du regard. Et enfin, on termine avec les lèvres. Pour obtenir la couleur parfaite, on a mélangé deux teintes. Donc, une où on a mis des petits points euh, en rose vif et une couleur un petit peu plus euh, nude. Et le mélange des deux donne cette couleur qui est vraiment trop trop trop trop jolie. Voilà pour le résultat, euh, j'adore, j'ai envie d'être comme ça tous les jours, sachez-le la pixie. Army. On est des malades Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train de vous lisser les cheveux au DLH quand même. Enfin En genre... plein dans ce couloir Bon bah pour la coiffure, comme vous pouvez le voir, on est parti sur un immense risque puisque on a carrément décidé de lisser les cheveux dans le DLH. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lissé et ensuite, Laetitia m'a passé des espèces de bigoudis euh, qui se collent à mes cheveux, qui font en fait cet effet un peu bombé. Assez parlé, je vous emmène à Small World Voici pour cette vidéo la Pixie Army, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé donc euh, du maquillage, de la coiffure et de la tenue. Et de la robe. Et ouais. des ouais. accessoires. Oui, oui, parce que c'est donné vraiment un fond sur ce Disney Bound et du coup on m'a choisi un prochain défi qui est euh, un thème Pixar. Voilà, donc vous allez mmh. nous dire le nom du film en commentaire. Laetitia et Xavier vont choisir le personnage et ensuite on essaiera de voir qui mmh. euh, qui okay, comme le mieux. Je sais que vous allez être euh, très tordu dans les commentaires, donc n'hésitez pas à un cas, euh, mille et une patte, euh, enfin ce que vous voulez. Toy Story, euh, là au, sait, Coco, joueurs, oh, Coco, oui. s'il vous plaît, Coco. Ah oui, Coco. Peut-être <rire> juste éviter Rebelle vu qu'on a déjà fait Merida, oui. mais bon, mmh, à voilà. part ça... Oh, oui, ou est-ce oui, oui, qu'on a déjà fait, ou qui peut trop se rapprocher d'un look voilà, voilà. voilà, Et on regardera donc du coup le commentaire le plus liké comme d'habitude pour choisir notre menu Bon sur ce la Pixie Army j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à mes deux copains <rire> Et à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime Bisous bisous bisous, bisous. Et le la Pixie Army N'hésitez ben, pas à leur dire bonjour <rire> mmh, qu'elle est belle Regarde toi tu es magnifique oh, c'est dans la farine la <rire> Ah ouais ah mais, ah mais là je sais sais. Je, là je suis blanche comme un Oui mais t'inquiète. En vrai. En vrai. En vrai. Qui... Qui... vrai qui... Qui... <rire> je suis <rire> Confiance. Pourquoi confiance C'est un peu pour ça, <rire> ça tout le monde. Ah bonne toi <rire> C'est vrai qu'elle arrive la main. I uh, put the